centrale européenne reflète de l'effondrement intellectuel de l'oligarchie. Quand la présidente de la Banque centrale européenne, donc la BCE, Christine Lagarde, parle, on sait qu'il faut s'attendre à des énormités. A l'occasion de la nouvelle réunion de la BCE le 27 octobre dernier, elle a été à la hauteur de sa réputation. Elle a déclaré combattre l'inflation tout en précisant qu'elle ne sait pas d'où celle-ci vient. Elle serait arrivée comme ça, d'un coup, et on ne sait toujours pas d'où elle vient. Mais alors, comment fait-elle pour combattre un phénomène qu'elle ne comprend pas Comment une banque centrale, dont la mission est de contenir l'inflation, peut-elle ne pas encore avoir compris une inflation qui dure depuis plus d'un an Et j'ajouterai que beaucoup d'économistes, eux, ont compris. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'égarement des dirigeants européens dont témoigne le discours de la présidente de la Banque centrale.